J'espère que vous allez très bien. Euh, je vais vous montrer comment filmer l'écran de son ordinateur. Là, je vais utiliser une application qui s'appelle OBS, OBS Studio. C'est l'application, Là, c'est son interface. Je vais être, essayer d'être tellement rapide. Hein. En fait, là, vous cliquez sur Studio, enfin, mode Studio pour avoir au moins des interfaces. Donc, l'interface de montage, les interfaces que vous allez utiliser pour... Euh, l'enregistrement c'est ça là donc et là même pour ceux qui vont faire un tutoriel à ligne c'est très euh, important d'utiliser les deux interfaces donc la percy et, et ce que vous allez euh, et ce qui se passe directement en ligne alors sans devoir tarder je vais vous montrer comment faire pour arriver à cette interface là nous allons dans scène vous voyez là il est très scène et là c'est source donc là vous créant un scène vous créez donc vous pouvez nommer quoi mais moi je laisse comme ça scène 4 et puis vous venez ici source donc en créant euh, le nouveau scène là vous voyez que l'interface devient noire c'est vide donc vous venez sur source cliquez sur un, le petit plus là et vous, vous augmentez d'abord capture audio et vous cliquez sur ok donc et, sur, ok et vous choisissez si vous avez un micro vous pouvez choisir là moi j'utilise pas de micro donc c'est l'ordinateur que je vais utiliser directement vous cliquez sur ok et puis vous venez encore là vous cliquez capture d'écran vous validez ok et vous voyez que l'application euh, commence directement à capturer l'écran là vous en allez cliquer sur ok pour valider alors si vous voulez maintenant enregistrer qu'est-ce que vous allez faire donc vous cliquez sur mode studio vous avez que là vous aurez des interfaces et vous cliquez tout simplement sur commencer là euh, non pas et là si vous voulez faire en ligne vous voulez faire en direct par exemple sur Facebook ou sur, euh, sur YouTube quoi mais là si vous voulez seulement enregistrer l'écran donc vous cliquez sur enregistrer et là l'enregistrement commence et pour terminer vous cliquez seulement sur, sur arrêter réalité l'enregistrement donc en cliquant vous voyez que l'enregistrement s'est arrêté bon en fait je veux par défaut la plupart des temps l'application euh, enregistre les vidéos filmées dans vidéo et justement euh, là donc, là, ce sont des vidéos qui sont filmées par OBS Studio. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je suis tellement content et fier de vous. Ne quittez pas sans devoir vous abonner à la chaîne. Et si ce tutoriel vous a été vraiment important et intéressant, vous n'avez qu'à le partager sur vos réseaux sociaux, à vos amis. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner. À suite.